Bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois de mars. On commence avec le soleil en poisson, donc bon, peut-être à un... Un, un petit peu de fatigue, de lassitude, de, de difficultés à faire aboutir vos idées, vos projets, mais bon c'est vraiment léger et puis en plus bon c'est tous les ans la même chose hein, puisque euh, le Soleil est, est, est toujours à la même époque dans ce signe donc si vous voulez récupérer un petit peu la forme, il faut attendre que le Soleil rentre dans votre signe Le 20, là vous allez en effet péter la forme et euh, en tout cas si vous êtes euh, du premier décan et euh, ben, vous pourrez euh, faire aboutir tout ce que vous avez eu du mal hein, à, à finir euh, pendant la période poisson. Et puis si vous avez été malade par exemple parce que c'est votre secteur 12, les poissons. Euh, qui est un secteur euh, relié euh, normalement euh, aux, aux maladies, eh bien vous allez récupérer, et comme tous les béliers, vous récupérez très vite parce que vous pouvez tomber très bas, mais vous vous relevez aussi vite, hein, vous pouvez monter euh, très haut. Alors pendant la période bélier, attention hein, à votre célèbre impatience, votre impulsivité, votre euh, comment dire, euh, votre façon de brûler les étapes, hein, euh, le plus souvent, va être mise en avant, alors si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises, Prenez votre temps, essayez de ralentir un peu le tempo, mais servez-vous de ces énergies si vous avez un travail à faire dans l'urgence, si vous avez une compétition euh, euh, sportive ou, ou autre, hein, euh, tout ça ce sont quand même des, des, des énergies extrêmement fortes et de l'énergie physique hein, euh, qu'il faut sortir, qu'il faut utiliser sinon euh, bah, elle va finir par se retourner contre vous, et vous pourriez vous faire mal. Dans le domaine du quotidien, euh, où, qui est géré par Mercure comme vous le savez, la planète est en Verseau dans le troisième e décan, donc elle vous concerne vous, 3e décan, bon... Euh, elle n'est pas euh, très rapide, hein, puisqu'elle termine euh, une rétrogradation euh, qui, le 10 mars hein, et euh, donc elle reste en verso jusqu'au jusqu 16. Alors bon, elle est plutôt euh, positive, mais euh, je veux dire, elle sera vraiment positive quand elle repartira en marche directe, hein, le 10. Donc à ce moment-là, si vous êtes du 3e décan du Verseau, il y a un projet qui va pouvoir enfin euh, peut-être se concrétiser, ou alors vous allez pouvoir dire ce que vous avez envie de dire, ou euh, recevoir un... je sais pas, un document, quelque chose dont vous aviez besoin pour un projet. Bon ça c'est une chose euh, euh, qui euh, bon, sera positive, voilà, c'est une planète qui sera positive, surtout donc quand elle aura repris sa marche directe. Après, quand elle va rentrer de nouveau en Poissons à partir du, euh, du 16, donc euh, elle va refaire le même parcours que début février, c'est-à-dire que vous allez retrouver, bon dans un autre contexte, puisque début février on était en Verseau, là on va être en Poissons, euh, vous allez retrouver, euh, bah d'ailleurs ils vont se rencontrer, hein, forcément Mercure va rencontrer le Soleil, elle va être rapide au bout d'un certain temps. Euh, donc euh, c'est euh, peut-être quelqu'un, l'un de vos proches, hein, qui peut avoir des soucis, vous avez Et alors euh, bah vous les communiquer, ces soucis et vous chercherez des solutions parce que hein, avec votre personnalité euh, quand même, euh, euh, pleine de vitalité, de dynamisme, vous n'aimez pas rester dans les soucis, vous n'aimez pas vous plaindre, et vous n'aimez pas non plus ceux qui se plaignent. Alors ceux qui se plaignent, vous essayez tout de suite de trouver des solutions, et c'est probablement ce que vous arriverez à faire. En ce qui concerne vos amours, et donc Vénus elle occupe le troisième e décan de votre signe et elle va faire une dissonance avec Saturne si vous êtes donc du troisième e décan. Alors il peut y avoir un petit peu de tristesse, il peut y avoir un petit peu de découragement, ça va être très très passager, essayez de ne pas lutter contre, hein. euh, je dirais il faut accepter les émotions qui viennent, euh, il faut les traiter, laisser, euh, euh, les laisser euh, Bon, s'exprimer, parce que si vous les refoulez, euh, ça ressortira d'une autre manière, d'une autre forme de douleur ou, ou de souffrance. Donc euh, bon, vous êtes triste, ça arrive à tout le monde, et il faut laisser la tristesse euh, euh, s'exprimer. Après euh, le 5, donc euh, Vénus va être en Taureau, hein, dans son signe, chez elle, elle va euh, avoir une certaine puissance et puis surtout elle va faire des très bons aspects. Alors évidemment pour vous le Bélier, euh, ça va toucher plutôt euh, votre argent, hein? peut-être vous allez avoir des rentrées euh, plus importantes que d'habitude, ou alors vous allez, euh, je ne sais pas, euh, effectuer un achat euh, qui vous fera très plaisir, hein? vous offrir euh, quelque chose, à moins que si c'est votre anniversaire, ben, on vous fasse un joli cadeau, enfin bref, vous serez content hein, des, des, des influx de, de Vénus, Bon, elle va passer sur Uranus hein, tout de suite là, dès qu'elle va rentrer en Taureau. Bon, je pense pas que ça ait une énorme influence sur vous, sauf que eh ben, vous pouvez avoir une surprise, hein, c'est-à-dire que vous, on vous envoie une somme que vous n'attendiez pas, ou alors vous faites un, un bonus, vous n'espériez pas le faire, euh, euh, ou alors euh, bon, euh, vous espérez une rentrée, ça ne vient pas, et vous êtes obligé de, de réclamer, euh, hein, de mettre un peu le, le point sur la table. Mais bon, ça concerne plus l'argent que l'amour. Dans le domaine euh, géré par Mars, hein, c'est-à-dire la forme, la sexualité, on a un Mars en Capricorne, donc on ne peut pas dire que ce soit euh, je sais pas, c'est pas très euh, dynamique, hein? est Saturne, Mars est chez Saturne, donc forcément euh, tout est plus lent que d'habitude, et puis Mars va rencontrer des obstacles, hein? elle va rencontrer euh, bah surtout Jupiter-Pluton, hein? et c'est sûr que euh, vous pouvez être amené à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. On peut vous donner euh, euh, une ligne dans votre boulot, hein, ça va jouer. Euh, on peut euh, vous donner une directive ou quelque chose que vous serez obligé de faire et ça ne vous plaira pas du tout parce que vous trouverez que ça n'est pas conforme à votre sens des valeurs, à votre éthique. Euh, vous aurez vraiment... Euh, euh, bon alors à moins que euh, il se passe quelque chose dans la société où euh, vous travaillez. Hein, dans, dans la boîte. Euh, il peut y avoir euh, tout d'un coup un scandale euh, à cause de... bon euh, Dans les plus hautes sphères euh, il s'est passé quelque chose, euh, je ne sais pas, un truc de corruption, euh, vous voyez? Bon, ça peut être aussi un hein, général, c'est-à-dire que euh, bon, euh, tout le monde, tous les français peuvent tout d'un coup découvrir euh, que quelqu'un a triché. Bon, il y a des élections hein, ce mois-ci, euh, euh, les élections municipales, donc il peut y avoir effectivement euh, des personnes qui ont voulu manipuler ces élections, j'en sais rien! En tout cas, c'est euh, la rencontre de, de Mars euh, avec Jupiter et Pluton, euh, c'est quand même le signe d'une crise, hein, vraiment, et d'une crise euh, parfois dans les plus hautes sphères, que ce soit de votre société ou les plus hautes sphères euh, de l'État. Euh, je ne pense pas euh, que ce soit très personnel. Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez les vidéos de la semaine,